Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans cette dernière vidéo de l'année 2022 parce que oui, je crois si je ne me plante pas quand sort cette vidéo qu'on est le 30 décembre donc on est sur la fin et donc parlons donc du dernier film de 2022 que l'on va chroniquer ici avant de passer en 2023 qui est un film que personnellement j'attendais beaucoup parce que je suis un immense fan de son réalisateur et qui s'appelle Les Banshees d'Ini réalisé par Martin McDonough. et alors l'histoire je vais essayer de vous la faire la plus simple possible on est sur une petite île, au bord de l'Irlande, qui s'appelle Inisherin. Heureusement que tu me l'as précisé, ne cherchez pas sur internet, cette île <rire> n'existe pas. Euh, et donc nous allons suivre Pedrick et Colm, qui sont deux très bons amis. En tout cas, c'est ce que pense Pedrick, lorsqu'il va à deux heures chercher Colm pour boire un verre, et que celui-ci ne veut pas. Et la seule excuse qu'il va lui trouver, c'est « je n'ai plus envie d'être ton ami ». Parce que j'ai plus envie. Et je ne vais pas vous en dire plus. Parce que ça serait trop vous en révéler et ça serait vous empêcher de découvrir la petite surprise qu'est ce long métrage. Et pour en parler avec moi, bah je, je me suis dit quitte à finir l'année en beauté, autant inviter un petit nouveau. Eh oui, bonjour, bonjour. Comment vas-tu, Maël <rire> bah, Ça va et toi Bah écoute, ça va, ça va, ça va. Donc, Maël, que j'ai rencontré par le biais des Hallucinés, même pas une année où j'ai participé, mais une année où il s'occupait de ramener les DCP. Et eh oui. Et que je le voyais débarquer quasiment tous les jours en mode Tiens, j'ai un nouveau film, tiens, j'ai un nouveau film. Oh mon dieu, ça va. Est-ce qu'on peut pas tester le film dans la salle, s'il te plaît Oui, ah, il y a un problème, bon bah je vais ramener le DCP. Bon bah merde. <rire> et j'ai tout de suite pensé à lui parce que je me suis dit que ça serait intéressant, justement, parce que on a l'habitude de parler cinéma. Et je me suis oui. dit que ça pourrait être cool pour faire une petite Clairement. vidéo. Clairement. Et ce film, bah, il a une saveur particulière pour moi parce que Martin McDonough, c'est un cinéaste que je suis depuis le début, euh, c'est-à-dire avec « Bon baiser de Bruges », qui était une pépite pour moi, ça reste un de mes gros films cultes et j'adore ce long-métrage. Et il a une carrière assez éclectique parce qu'au final, il n'a fait que 4 longs-métrages maintenant, si je ne me plante pas. Il a fait « Bon baiser de Bruges »,« 7 psychopathes »,« 3 Billboards at South Big Missouri », et maintenant, les Banshees d'Ini C'est ouais. euh, un cinéaste qui a un style très atypique, c'est-à-dire qu'il aime bien osciller entre drame profond et réflexif sur des problèmes de l'humain et comédie satirique proche du noir et quasi du cruel. Pour moi, il me fait beaucoup penser au Cohen qui serait parti en Irlande et je trouve que du coup, ça fonctionne du feu de Dieu. Et j'avoue que ce film, moi j'ai juste entendu parler du pitch, je me suis dit, vas-y, il faut que je le voie. <rire> Franchement, je me suis vraiment dit, c'est pas possible, tu peux pas faire un film de deux heures sur deux mecs qui sont potes. Et il y en a un du jour au lendemain, il veut plus être pote Et ben si, du coup on se retrouve avec un film de deux heures avec ce pitch qui littéralement emmène tout le film. Bon, vous vous en doutez, il y a bien plus derrière. Mais du coup, voilà, j'ai pas vraiment d'autre contexte à placer, donc je vais me tourner vers toi Maël. Qu'as-tu pensé des Banshees d'Inisherin Et ben, pour le coup, moi, je... Je ne connaissais absolument ni d'Adam ni F de film. J'avais vu euh, Free Billboards euh, avant, il y a, je crois que c'était l'année dernière. J'ai vu vite fait euh, cette semaine, euh, il me semble qu'il a fait un court métrage aussi qui s'appelait Six Shooters, qui est qui, pareil, il y avait le même acteur euh, que Colm, qui joue ouais. Colm. Donc, et, euh, Oui, et euh, un autre, je ne sais plus du tout, qui est aussi absurde et stupide que ce film. Mais j'ai absolument adoré. Je n'ai vu aucune bonne annonce. Je n'ai rien vu de ce film. Je ne connaissais pas du tout l'existence de ce film, et j'ai absolument adoré. Franchement, le, il y a, je pense le scénario qui est vraiment aussi basique que ça. Des copains qui veulent, pas, des copains qui ne s'entendent absolument plus, et que, bah, en fait, je veux plus être ton copain. Comment on fait Comment ça marche Mais pourquoi Pourquoi Pourquoi tu n'es plus mon copain Je veux savoir. Je veux tout savoir. Et, euh, et techniquement, bah euh, c'est trop bien quoi. C'était absolument génial. J'ai passé une séance incroyable. Et, euh, et pour le coup, j'aime beaucoup comment euh, on garde un peu le mystère de la relation qu'il y a entre les deux personnages. Et euh, on ne sait pas si euh, pourquoi, pourquoi ça se passe, pourquoi, pourquoi si, pourquoi ça. Et, euh, et bah c'était trop cool quoi. C'était mmh. vraiment trop bien. Non, <rire> je suis d'accord avec toi. Euh, moi, j'avoue que vraiment, j'ai été surpris. En fait, à part peut-être cette psychopathe, qui est donc le seul film de Martin McDonagh que j'arrive pas à plus adhérer que ça, mais c'est quasi son seul film à gros budget entre guillemets. C'est le film qu'il a fait juste après Bon Baiser de Bruges et qui je trouve est très maladroit parce qu'il y a une bonne base, mais il exploite mal ses différents personnages. Et en fait, tu te rends compte que c'est un mec, il a besoin d'être réduit à un truc très simple, quasi une essence de court métrage, c'est-à-dire deux persos, un lieu et on se débrouille pour broder une histoire autour. Tu regardes Bon Baiser de Bruges, c'est exactement ça. C'est un postulat qui, je pense d'ailleurs, est basé en partie sur ce fameux court-métrage mmh. que tu m'évoques. Euh, c'est vraiment deux tueurs à gages qui se retrouvent à Bruges en attente d'un contrat et brodent une idée autour de ça. C'est tout. Tu regardes Freebay Boards at South et Big Missouri, c'est le même concept. Un personnage face à quelque chose qui doit la bouleverser et elle décide de prendre une décision et cette décision va impacter tout un petit village. Et ici, c'est la même chose. C'est prenons deux persos qui sont supposés être potes Sauf qu'il y en a un du jour au lendemain, il ne veut plus. Mm. Et qu'est-ce que ça peut raconter Qu'est-ce que ça peut bien vouloir raconter à la fois sur le contexte, parce qu'on n'en a pas parlé, mais en... le film se passe en 1923, exact. en pleine guerre civile irlandaise, donc sur une petite île qui fait face littéralement à la grosse île de l'Irlande, où on voit à de nombreuses reprises des pétarades et, et tout plein, plein d'horreurs qu'on imagine très facilement en plus via ce que certains personnages ont tendance à évoquer de manière satirique mais ça reste cruel mais du coup on se retrouve dans un contexte où en tant que spectateur on pourrait se dire ça peut se limiter à ça mm. à ce duel et finalement ça va tout doucement un petit peu plus loin ça pousse le spectateur à réfléchir et finalement toutes les thématiques qui sont évoquées qu'on évoquera ensuite quand on parlera du scénario mais je trouve que du coup ça amène une sensibilité et une douceur au film qui est presque inattendue c'est ça, je trouve que le, le film, il a une bonne partie où euh, ça reste très comédie, où c'est un peu l'introduction qui fait que, bah, en fait, euh, c'est drôle et on rentre un peu dans l'histoire, on rentre un peu dans la relation qui est entre les personnages. Et après, ça bascule un peu dans le dramatique et qui fait que bah, euh, tu, euh, tu te sens un peu plus dans le film, enfin, tu es vraiment touché par ce qui, ce qui se passe. Et, euh, et, et, et ce qui est aussi assez drôle à voir, c'est que... De cette relation juste simple entre deux personnes, il bah, y a tout un écosystème autour qui, euh, qui est impacté. Et euh, c'est euh, par exemple l'habitude de, de la sœur qu'elle a, euh, <rire> qu elle, a fait, euh, elle est étonnée que même son frère n'est pas du tout au pub euh, avec son copain. quoi fait, mais Qu'est-ce que tu fais là Pourquoi, Pourquoi t'es pas en train de boire une pinte avec col euh... <rire> Il veut plus être pote avec moi. Quoi <rire> <rire> <'est> Cette histoire. <rire> mais, mais Qu'est-ce que tu racontes Attends je vais aller le voir. Enfin, c'est littéralement ça. Quoi. Et c'est euh, drôle comment il y a plusieurs archétypes de personnages qui euh, même sont complètement des, des fonctions différentes dans le film et qui, eux aussi, sont euh, liés par, euh, par cette relation euh, amicale ou non des deux personnages. Quoi. Ouais complètement. Euh, je te propose qu'on passe à l'écriture, parce que je sens qu'on va avoir énormément de choses à dire sur le film. Euh, l'écriture, c'est Martin mcdonald qui a écrit son film tout seul, comme quasiment euh, les trois quarts du temps. Euh, ce que je trouve déjà impressionnant dans l'écriture, et tu l'as déjà un petit peu pointé du doigt en parlant de cet écosystème qu'il y a autour de ces deux protagonistes, c'est que si on part de ce postulat, beaucoup de choses se passent autour. Ouais. On l'évoquera peut-être dans une partie spoiler, parce que c'est assez intéressant justement de montrer à quel point ça prend de l'envergure par la suite, pour éviter de trop vous en révéler là. Mais en gros, faut vous imaginer que donc on a ces deux personnages, Colm et Padrek, et au fur et à mesure que le film avance, en fait, c'est comme si c'était une petite fleur qui s'ouvrait in Isherin. C'est vraiment mmh. un endroit où tu vois plein de protagonistes germer. Et ce que je trouve extrêmement fort, c'est que Martin McDonough, à aucun moment, il ne se dit qu'il doit être limité dans ce qu'il veut montrer. Mmh. Là où je pointais du doigt que cette psychopathe était problématique par la trop grande présence de protagonistes, le fait d'avoir deux protagonistes et d'avoir plein de petits personnages secondaires autour, ça renforce, je trouve, tout l'impact que tu vas avoir en tant que spectateur mmh. sur cette petite histoire qui va... Prendre une tournure plus ou moins dramatique, ou en tout cas qui va donner lieu à un peu plus que simplement deux potes qui sont plus potes. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et, euh, et pour le coup, ce qui est, ce qui est aussi intéressant de voir, c'est que euh, bah, même que le Martin, euh, Martin s'intéresse aussi à l'histoire de ces personnages secondaires, c'est qu'on ne sait pas juste des personnages secondaires pour être des personnages secondaires, c'est des personnages dont, dont on suit euh, la vie aussi de, sur cette île d'Inécherine qui, euh, pour le coup... Euh, se trouve aussi qui est bien dans ce film, c'est qu'on on voit qu'on est sur une île... Enfin, c'est... Euh, tout le monde se connaît, toutes les nouvelles euh, toutes les nouvelles circulent. On le tour très très vite. Ah, mais, pour le coup, très très vite. Il y a euh, ce personnage vraiment très drôle de, de la, la petite épicière euh, qui, <rire> qui vraiment essaye de savoir absolument toutes les nouvelles. T'as des potins Mais toi, t'as jamais de potins, là. qu'est-ce euh, qu que tu fais, là Mais raconte-moi ce qui se passe sur le... Putain, mais je veux, je veux tout savoir, quoi. Et pour le coup, c'est drôle comment euh, juste... Des personnages comme ça font un peu tout le sel du film. C'est mmh. que euh, clairement il y a même le policier qui, euh, qui, qui est génial, qui, qui, est, est, un qui un absolument est un des personnages rit. les plus loufoques du film. Ah qui... ouais. non, non, il est fou. Ah non, mais même son fils. Enfin, genre le fils il est complètement tebé. <rire> mais littéralement à ses limites, un des personnages les plus insupportables du film. Et euh, on arrive quand même à s'attacher grandement à lui et... Euh... C'est absolument fou, quoi. Ouais, c'est un des gros <coughs> points forts du film, je trouve, c'est que même si tu arrives à cerner un peu qui est l'antagoniste, le protagoniste, mmh. etc., tu peux pas t'empêcher de quand même apprécier presque un petit peu tous absolument. ces personnages. On parle du, du flic qui est littéralement une ordure finie, ah, non, mais... mais qui a des, des punchlines extraordinaires. Genre, hé, hey, on me propose pour euh, six shillings d'aller taper, et, euh, potentiellement exécuter des, euh, des mecs de l'ETA sur le sur le continent. On va voir juste ça. Attends, c'est l'égal de l'ETA ou c'est l'égal de l'ETA <rire> Je sais plus, je non, sais mais... plus. Attends, mais tu sais quoi, même si c'était toi qu'on pendait, mais j'irais tout de suite, hein, clairement. <rire> <rire> non, mais c'est et, et là qu'on peut rebondir sur un point très fort, les dialogues. Ah oh ouais. Les dialogues, mais il y a des dialogues. Des pépites. Moi, je, je pense tout de suite à un dialogue qui m'a fumé, mais genre vraiment, qui m'a éclaté. Est-ce que c'est pas le fourgon, la boule, la, le fourgon de la boulangerie Alors, il y a celui-là. Moi, je pensais plus, tu sais, à quand euh, Patrick revient au pub, et qu'il est en train de vouloir euh, proposer au barman de l'aider justement à reconquérir Colm, et que tu as le, le pilier de comptoir et le barman qui se répondent genre, ah tu devrais faire ça, ouais tu devrais faire ça, non mais c'est peut-être qu'il va pas bien, non mais c'est qu'il va, hein. va pas bien, Ce dialogue, mais il m'a éclaté, il est d'une simplicité, mais absolument évidente, c'est vraiment genre le personnage de poivreau qui répond à l'autre, mais, mais en fait, il y a des petits jeux là-dedans qui sont intelligents, tu vois, le fait que d'un seul coup, au milieu du dialogue, ça soit le poivreau qui reprenne la main sur le monologue, et que derrière, on a le barman qui sort en train de compléter à nouveau de manière complètement incohérente j'étais en train de me dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc Et c'est là en fait qu'on voit le génie de Martin McDonagh c'est qu'il fait évoluer son film de manière très intelligente en termes de structure en basant potentiellement son humour ou son tragique sur la manière avec laquelle il va tourner des dialogues, des situations, des personnages enfin c'est à mourir de rire quoi Ah non mais Et ce que je trouve faux aussi c'est aussi à mourir de rire mais on sent aussi la, la fatalité derrière il y a vraiment le... enfin tout le monde est sur une île, mais il y a quand même ce poids qui pèse sur les personnages où on sent que il y a, je sais pas, un sentiment de solitude, de. Bah, la solitude, les non-dits, ouais, euh, non, les.. les, les complot entre guillemets mais à hauteur d'homme c'est jamais des complots extraordinaires mais c'est c'est juste machin fait ça avec machin donc l'autre va être jaloux etc ah non, ça et, et je trouve que le personnage qui symbolise vraiment ce, ce poids c'est vraiment la grand-mère que tout le monde tout, tout le monde veut essayer d'éviter Oui C'est absolument trop trop drôle quoi, je sais plus comment elle s'appelle la vieille Cormac ou un truc dans le genre Oui -Cormac, genre, je ma je un, un truc dans le genre et, et euh, vraiment c'est genre la sœur qui essaye de qui essaye de léviter en se cachant derrière un muret et vraiment T'as cette scène qui est reprise à la fois après, mais c'est vraiment fou quoi Ah non mais ça fonctionne à fond C'est trop bien C'est vraiment trop cool euh, Je te propose qu'on spoil un tout petit peu, parce que moi j'ai envie juste d'évoquer quelques petits retournements ouais. de situation. Alors, comme d'habitude, mmh. le petit icône est juste là. Euh, c'est pas des gros spoils, mais disons qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure que le scénario évolue, euh, Padraic et Colm vont entretenir une relation qui va avoir une, une évolution très symbolique, je trouve. Mmh. Dans le sens où, euh, au début, c'est vraiment juste... Colm et Padraic sont plus amis, mais Padraic va absolument savoir pourquoi Colm n'est plus ami avec lui. Il lui révèle que finalement c'est juste parce qu'il le trouve complètement con et insipide et que ça le fait chier d'avoir des conversations avec ça parce qu'il vieillit et qu'il n'a pas envie de perdre son temps. Oui, le film évolue, on se retrouve d'un seul coup à voir Colm qui devient d'une radicalité absolument abyssale jusqu'à menacer littéralement de se couper un doigt à chaque fois que Padraic va venir lui taper la cosette. Chose qui arrive, oui, qui, le fera. Ah, qui est d'une brutalité absolument incommensurable <rire> et qui, moi, me rappelle à quel point euh, Mac, euh, McDonough est un mec qui aime jouer avec le glauque. Mm. Et ça, c'est un point qu'on ne peut pas forcément évoquer en partie non-spoiler parce que cette partie-là, elle est évidente. Mais le film va constamment osciller entre comédie, satire, drame, émotion et glauque. Mm. Et vraiment, glauque, quand je dis glauque, c'est du glauque macabre. Il hein. y a des scènes qui sont... Euh, bah qui, qui foutent un peu les poules quoi Ouais donc clairement la partie où euh, il balance ses doigts hein sur la porte de la maison de Patrick et de sa sœur, Non, mais c'est absolument horrible. Et puis moi, je trouve, je trouve ça impressionnant parce qu'en plus, on a vraiment ce côté, ce mec qui est littéralement en train de de, de pourrir de se pourrir la vie juste parce qu'il n'a pas envie de recroiser ce mec-là. C'est ça. Et tu pourrais te dire que, ok, bon, c'est juste euh, une radicalité d'écriture qui consiste à jouer avec un personnage et à le pousser dans un retranchement où forcément ça va avoir un impact émotif. Mais moi, ce que je trouve derrière, c'est que ça a une fatalité et une dureté qui renforce l'impact que tout ça a sur le spectateur. On n'est pas juste en train de voir deux mecs se déchirer, mmh. on est en train de voir un mec creuser sa propre tombe et l'autre être incapable de comprendre ce qu'il doit faire pour l'empêcher de faire ça. Mais clairement, mais c'est pour ça que je parlais euh, dans la partie non d'une vraiment d'un changement de, de, de, dans le film. Et c'est euh, clairement cette partie-là où, en fait, clairement dans la partie un peu gentille, mignonnette, il dit « Non mais euh, je vais me couper les doigts si tu commences à, à, à, à revenir vers moi à me parler. » Et là, on entend vraiment ces bruits de porte. Genre, vraiment, le, le, petit, le petit bruit de, de porte, là. Et c'est absolument tragique. On se demande, mais qu'est-ce que c'est Clairement, la, la première fois que ça arrive, t'es. Mais bah attends, il a pas fait ça. Genre, c'est pas possible. Et on voit la tache de sang sur ah la porte, non là. Non, non mais c'est absolument horrible. Et c'est vraiment. Et c'est pour ça que la, je trouve que la fatalité, après, est symbolisée par euh, vraiment ce passage de les, les doigts jetés sur la porte. C'est que bah là, on voit que c'est pas forcément juste. Une simple querelle entre potes, mais c'est quelque chose de bien plus. Qu il y a, on voit qu'il y a un problème de fond qui fait que, bah, en fait, on ne saura potentiellement jamais ce que c'est, on peut deviner ce que c'est, mais, euh, mais littéralement, c'est vraiment la symbolique de, de la fatalité, de, et je trouve que c'est une symbolique qu'on retrouve aussi pas mal dans Free Billboards, qui à la fin, bah, euh, clairement. Euh, ah, Est-ce qu'elle va tuer le tueur de son fils ou... Ouais, complètement Mais C'est ce qui habite tout le cinéma de McDonald's dans ses, dans ses métaphores. Et encore une fois, moi, c'est ce que j'aime beaucoup, c'est cette, cette propension qu'il a à jouer avec des métaphores extrêmement poussées, mm. et des réflexions qui sont très profondes, notamment ici, je trouve, de manière globale, c'est un film qui parle de la vie, mais vraiment de manière générale. C'est un film qui évoque juste qu'est-ce qu'on fait de notre vie. Mm. Et ce que je trouve très fort, c'est que derrière, il arrive à jouer avec des trucs extrêmement simples. Et moi, ce qui me marque ici, c'est que on peut voir ça comme une énorme symbolique sur la vie, mais on peut juste se dire que c'est l'histoire d'un mec qui comprend pas pourquoi son pote veut plus être pote avec lui, et qui va juste dire que la gentillesse, parfois, bah, c'est un petit peu mieux que la méchanceté. C'est ça. Et c'est très bête, je <rire> suis d'accord. C'est le truc qui drive tous les films du monde. Mais le fait de l'amener ici par le biais en plus d'une pseudo-réflexion sur un homme qui veut être gentil mmh. et un autre obnubilé par un égo... Quasi surdimensionné par instant parce que son objectif, on l'a pas trop dit, mais c'est en fait de juste se reclure dans son coin et composer une musique. Bah c'est plus, ouais, sinon c'est plus marquer le temps, faire, faire quelque chose qui va rester dans le temps pour ça. que, en fait, il, on se souvienne de lui, c'est pas juste uniquement, il peut pas juste uniquement boire des coups bah, avec mon pote quoi. Il le dit très bien mmh. un moment, euh, qui se souviendra de toi quand il dit ça à Patrick, Patrick mmh. dit bah, « Ma femme, euh, ma mère, etc. » Oui, mais quand ils seront morts, plus personne. Alors que moi, si je compose une musique, tout le monde se souviendra mmh. de moi. beaux ouais, Mozart au XVIIe siècle ouais, Non, c'était le XVIIIe. Mais du coup, je trouve, cette phrase, en fait, moi, elle m'a beaucoup marqué dans le film. Et j'ai trouvé ça très beau parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a cette propension avec... Bon, c'est un truc tout bête, mais je pense qu'il y a forcément cette réflexion-là. Avec les influenceurs aujourd'hui, avec le côté très instantané, justement, de ouais. la célébrité. Voir un mec te poser comme postulat l'histoire de deux potes qui ne vont plus être potes parce que l'un est obnubilé par l'idée de laisser une trace dans le temps alors que l'autre il se dit juste j'ai des, des amis oui, je veux rester avec des amis ça marque forcément ah, oui, complètement et c'est là que tu te dis que McDonough quand même il arrive à te poser un truc en te disant bah ça se passe en 1923 mais pourquoi pas en 2022 non mais c'est c'est ça et puis euh, et puis moi moi ce qui m'a ce qui m'a vraiment marqué pendant le pendant le film c'est que euh, le moment où euh, Patrick est complètement bourré au whisky et qui va voir son pote qui dit « Mais putain, mais moi je suis gentil, moi je t'ai pas gentil, euh, comment ça Toi t'es vraiment un méchant, t'es vraiment un gros lard, euh, machin, euh, t'es un, un connard et tout. Et, » euh, Et la phrase que dit euh, Colm après, qui dit euh, « Purée, c'est vraiment à, à, à ce moment-là que t'es intéressant, quoi. <rire> » Genre vraiment, quand tu commences à, à jouer un peu le con, mais à parler de gentillesse, de, de méchanceté, et que enfin, c'est absolument magique, quoi c'est oui. clairement des... des euh... Des, euh, comment des des relations qu'on peut faire avec euh, avec nous enfin même aussi que euh, tu parlais tout à l'heure de, euh, de moments de vie bah, je trouve que la, le, le personnage qui symbolise vachement ce moment de vie c'est la sœur de Patrick ouais. qui fait que elle c'est clairement le personnage euh, clairement le personnage qui euh, qui, euh, qui a envie de vivre qui est, est enfermée toute seule, euh, avec son frère et que ça fait sans doute des on comprend que ça fait des années que leurs parents sont morts, qu'ils s'occupent disons d'un âne de compagnie et que... Génie <rire> Génie <Jenny>. <rire> Déjà ça c'est complètement con mais, euh, mais que... Euh, en fait, elle, tout ce qu'elle a envie c'est d'aimer et de, de tomber amoureux, de trouver un... Bah, D'avoir un semblant de vie, en fait. Ouais, ça, de ne pas être enfermé dans une fatalité qui l'enfermerait consiste... sur cette île. Complètement, et c'est pour ça que, je ne sais pas si on est toujours dans la partie spoiler, si, si. mais euh, du coup, c'est pour ça que à un moment, elle part chez Chérine, c'est parce qu'elle a envie de, de vivre, quoi, de, de, de s'émanciper un peu de son frère, etc. Et je trouve que c'est aussi euh, à ce moment-là, quand... Euh, quand euh, C'est pas forcément aussi le film, n'est pas forcément une relation entre Colm et Patrick mais c'est aussi une relation entre frère et soeur, c'est que... Euh, bah, c'est aussi à ce moment-là qu'on voit des mots sincères dits de Patrick à la sœur quand elle elle écrit à son frère euh, oui tout se passe bien sur l'île enfin sur euh, en Irlande j'ai une, une place pour toi etc et euh, Patrick qui est limite au fond du au fond du gouffre euh... qui lui dit quand même je vais rester ici oui. parce que je peux pas y aller quoi c'est ça peux et pas en je, je, je t'aime etc enfin c'est vraiment fort quoi mm. et j'ai trouvé ça absolument sublime en termes de mise en scène moi ce que je trouve très fort et très simple parce que Martin McDonough il va non seulement jouer avec ses personnages, mais surtout, et c'est ça qui m'a fasciné, il place vraiment Lille comme étant un personnage central de son film. C'est un truc dont on parle pas forcément aujourd'hui, parce qu'il y a très peu de metteurs en scène qui essayent de faire ça aujourd'hui. C'est compliqué... Et c'est surtout, surtout un gros poids, on va dire, en termes de création audiovisuelle, que de réussir à faire en sorte qu'un lieu devienne un personnage. Mm. Moi, j'ai un film qui me revient en tête qui avait parfaitement réussi à faire ça. C'était le premier inspecteur Harry de Don Siegel qui avait réussi à faire de San Francisco un personnage à part entière, finalement, du film, notamment avec toutes ces scènes d'intro où on voyait plein de plans, finalement, de, de la ville. Et là, on est un peu sur le même principe avec mcDonough qui va de très nombreuses reprises mettre vraiment l'île comme étant un personnage à part entière du récit dans le sens où les personnages évoluent en fonction presque de la météo ou en fonction de la période dans laquelle on se trouve ou en fonction du lieu aussi dans lequel on se trouve enfin c'est très fort je trouve, je sais oui. pas ce que en as pensé mais... Bah pour le coup c'est très juste ce que tu dis c'est que euh, bah, en fait l'île, le, le, en fait les tous les personnages vivent en fonction de l'île et c'est euh, bah, clairement quand tu vis sur une île bah t'es un peu obligé de faire avec la météo, avec le temps etc et euh, je trouve encore plus impressionnant c'est que même si l'île est effective, bah en fait, et que je suppose que ça a été tourné sur des parties de l'Irlande et que, et que en fait ça n'a pas du tout été tourné sur une île, bah c'est encore. Je trouve que c'est ça qui, fait, qui rend le truc encore plus impressionnant, c'est que bah en fait il arrive à créer une île sans forcément être sur une île. Et pour le coup, on voit pas mal de lieux, on voit pas mal de côtes, etc. Et euh, on arrive à. On est quand même dans l'ambiance d'une île et.. Euh, et aussi, euh, ce, qui est, ce que je trouve assez drôle, c'est qu'on voit aussi l'Irlande en fond. Ça, je suppose que ça a pas du tout, euh, du CGI, enfin un effet visuel, je pense quelque chose comme ça, et qu'on voit les petits pets de fumée. C'est Vraiment, euh, très rigolo. Mais, euh, mais c'est, on est vraiment dans une ambiance. Et ce qui, euh, et ce qui aussi euh, est intéressant, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de lieux dans le film. Ah non. Clairement pas. Il y a le pub, une maison, pub, un pub, un pub, mais deux maisons, le port, ouais. l'épicerie C'est tout. Point. Ouais, voilà. Ouais. Donc euh, clairement, en fait, t'es es dans l'ambiance d'une île, quoi. Ouais. Tu sur une île. Ah, mais c'est impressionnant. Du coup, ça fonctionne encore plus, parce oui. que derrière, bah, forcément, on peut parler du rythme du film dans sa globalité. Mais moi, ce que j'ai trouvé surprenant, et ce qui m'a un peu fait peur au début, je t'avoue, hein, c'était que je trouvais la rythmique du film très étrange. On passait d'un petit tableau à des plans d'illustration oui. sur l'île. Re-petit tableau, re-plan d'illustration. Et j'avais vraiment peur que le film s'enlise là-dedans, et que peut-être ça devienne un petit peu rébarbatif, comme une série en fait que tu voudrais te mater d'un seul coup, ouais. et où du coup tu pourrais te dire au bout d'un moment, bah ça se répète un petit peu trop, et où aurais presque envie de faire une pause. Mais c'est pas le cas parce que rapidement, McDonough, bon, clairement, la première heure de film c'est ça, autant le dire, ouais. la première heure de film c'est vraiment petite scénette illustration, petite scénette mmh. illustration et ainsi de suite. Et c'est quand il arrive dans sa deuxième moitié de long métrage où là il a beaucoup plus de choses qui ont un poids dramatique que on n'évoquera pas là parce que on n'est plus en partie spoiler, mais qui du coup ont besoin de plus de temps et de plus s'étendre pour avoir plus d'impact sur le spectateur mmh. et là il se dit ok, ce rythme là il marchait bien pour la première partie du film parce que je voulais vraiment faire une satire et jouer sur le côté très burlesque et quasi euh, noir de la situation là maintenant il faut amener de l'émotion mmh. donc du coup je dois poser ma caméra et elle doit avoir une vraie cohérence par rapport à ce qui se passe et c'est là, en fait, que je me rends compte que McDonagh, il a beaucoup mûri par rapport à ses précédents films qui, parfois, pouvaient être très démonstratifs dans leur, euh, dans leur jeu par rapport à ça, et qui rejoint presque dans son geste « Bon baiser de Bruges », qui avait cette même manière de mettre en scène la ville, mmh. de constamment l'illustrer et de ponctuer, finalement, les différentes scénettes avec des plans d'illustration, mais de toujours rester cohérent par rapport à ce qu'il veut raconter. Dans « Bon baiser de Bruges », tu avais le même principe. Une première heure de film, quasiment, où c'était beaucoup d'illustrations et de petites scénettes, mmh. et une deuxième heure où tu avais beaucoup plus de tension parce qu'il se passait quelque chose qui amenait les personnages à, à devoir un petit peu bouger non-stop. Non mm -hmm. Et je trouve qu'il arrive à justement bien équilibrer ça. Et c'est là, je me rends compte que un cinéaste, quand il mûrit parfois et quand il évolue avec ses films, bah, il revient souvent aux origines. Oui, oui. Non, mais clairement. mais moi de toute façon, le, le rythme, c'est pas quelque chose qui m'a euh, qui m'a dérangé, parce que pour le coup, même si ça reste, enfin, il se passe pas forcément grand chose tout du long, ça reste quand même un rythme assez monotone. Ah bah oui, oui. oui. Et euh, et en fait, bah, euh, le côté comique et le côté dramatique qui se mélangent un peu et qui, euh, pendant tout le film, essayent d'évoluer, euh, bah franchement, moi ça m'a pas du tout dérangé. c'est ah Moi qui, est de base, du mal avec des films un peu longs, genre Three Billboards, j'ai eu clairement du mal une bonne partie du film. Et après, quand ça commençait à, à, quand on commençait à connaître un peu les tournants de l'histoire, bah, ça devenait bien plus intéressant. Mais là, ça m'a absolument pas dérangé. Mais non, parce que justement, je trouve qu'il y a cette grande clarté d'esprit de la part de mcDonalds de, de se dire, ok, un effet marche, ça peut pas tenir sur tout un film. Ah, Comme on pourrait se dire, le pitch de base est fun, mm. est-ce que ça va tenir deux heures de long métrage mm. ben, C'est exactement le même principe. C'est que là, il arrive à faire évoluer sa mise en scène. Et, et moi, c'est un truc que je trouve très fort, c'est qu'il parvient à pleinement mettre en forme ses scènes sans avoir besoin de mettre trop d'effets. Tu parlais justement de, ce, de, ce, de cette utilisation de l'île de l'Irlande en toile de fond. Mmh. Et on pourrait se dire, bon bah tu pourrais montrer plein d'explosions, tu pourrais en mmh. faire des caisses, tu pourrais même partir un petit peu en Irlande et montrer les paysages là-bas. Non, parce que son objectif, mmh. comme on l'évoquait au début, c'est vraiment de nous enfermer dans cette île. Je n'irai pas jusqu'à dire que le film est un huis clos, mais mmh. par moments on sent clairement qu'il y a un enfermement et un poids mmh. qui amène les personnages à s'obliger presque à rester coincés sur cette île. Et moi c'est ça ouais. qui m'a beaucoup marqué, c'est cette sensation d'enfermement, même si pour autant, bah, on voit constamment que le port est ouvert, qu'il y a des petits bateaux qui font la navette avec l'île, que mmh. les personnages pourraient partir quand ils veulent, mais ils veulent pas. Et c'est un poids qui je trouve est, est très fort et amène une fatalité qui moi m'a par moments presque, tu vois, mis une petite boule dans ouais. la gorge. En me disant bon. ces personnages sont coincés. Et c'est là, encore une fois, que je me dis que McDonough est très fort. Il arrive à nous faire rire, il arrive à nous toucher, il arrive à nous foutre une boule au milieu de la gorge, il arrive à nous toucher aux tripes avec des séquences qui pourraient être bêtes, mais mais vraiment bêtes, et pour autant on se dit bah non c'est touchant. Mais oui, oui. Je, je pense à, à cette scène surréaliste où il y a deux personnages qui vont rentrer dans une baraque et, et trouver un monsieur tout nu. Cette séquence-là est à mourir de rire, <rire> et pour autant, lorsqu'on prend du recul, elle a un poids dramatique ah, oui. et tragique, quand, qui est terrifiant. Mais vraiment ah non, mais terrifiant coup, Ah oui, non, mais pour le coup, euh, sans en dévoiler, c'est absolument horrible. Et même ce qu'il ce qu raconte après le personnage pour introduire ça, oh oui. c'est... Euh, oh, c'est genre, oh oui. d'accord, ok, bon, alors... Mais c'est là qu'on voit encore une fois la maîtrise de McDonough. Il arrive oui. à faire passer une scène d'un élément extrêmement drôle à quelque chose de très tragique en une fraction de seconde, sans pour autant qu'on ait l'impression que ça soit maladroit ou mal amené. Complètement, et même mêler les deux dans une sorte de satire du... absolument magique la scène de la boulangerie ouais. oui c'est la boulangerie ouais, juste la, la boulangerie. boulangerie la boulangerie juste <rire> la boulangerie non, oui t'as raison en plus euh, casting euh, casting 5 euh, étoiles clairement moi je trouve ouais. que c'est un casting extraordinaire on va se garder les deux acteurs principaux pour plus tard là on va surtout évoquer le casting secondaire euh, pour ce qui est on va dire des personnages les plus marquants euh, Kerry Condon joue la sœur donc de Patrick, euh, Siobhan qui est vraiment excellente, mmh. j'ai trouvé fantastique. Euh, Barry Keoghan qui est surtout connu pour avoir joué dans Dunkerque de Christopher Nolan, oui. mais également cette année aussi, qui jouait dans une scène post-générique de The Batman. Bon, une scène post-générique plus ou moins utile, mais voilà. Euh, dans les personnages plus tertiaires, on a Gary Lindon et Pat Short, qui jouent respectivement, donc le barman et l'alcoolo, ah oui. euh, qui est juste à côté. Il euh, faudrait que j'arrive à retrouver le nom du, du flic euh, je me demande si c'est pas Aaron Monaghan qui est vraiment, vraiment excellent, lui pour le coup. Ouais, il a une gueule. Ah ouais, la gueule du flic. Euh... il a une gueule du con. Ah, une ah, hein, gueule, le... du... gueule du gros ouais. connard. Hein, c'est ouais. extraordinaire de jouer aussi bien. Il euh, y a David Pierce aussi qui joue le prêtre, qui est un oh, tout petit le prêtre, rôle. on en a pas bijou. parlé, mais. Ah, c'est un petit bijou, le prêtre. Il a. Il a quoi Deux scènes Il y a deux scènes mais elles sont <rire> exceptionnelles, elles ah, sont oh. écrites avec une logique imparable non, mais moi je les trouvais extraordinaires. et lui il a une gueule en plus Ah oui mais il a, bah, il a la gueule du prêtre, hein, ah oui, clairement il a, il, a la, il a la vieille bonne gueule du prêtre mais c'est extraordinaire <rire> Ça ne sauvera pas ton cul <rire> ah non, mais la scène est à est de que Vous aimez les hommes Est-ce que vous aimez les hommes Je vois pas euh, quel rapport ça a On sait jamais, hein, <rire> on ouais. pose la question <rire> Ah mais c'est génial. Et bien évidemment, il faut parler donc de Brendan Gleeson et de Colin Farrell, euh, qui se retrouvent donc ensemble après bon baiser de Bruges, mmh. parce que Colin Farrell avait déjà retrouvé Martin McDonough sur cette psychopathe, mais c'était donc depuis ce film-là qu'ils ne s'étaient pas retrouvés tous les deux. Euh, je les trouve fantastiques tous les deux. Ah ouais, non mais compl complètement. Franchement, ils ont une alchimie absolument folle dans le film. C'est, c'est trop bien. Moi, je trouve euh... que Brendan Gleeson a cette sobriété de jeu et cette élégance qui est Presque tétanisante par moment, dans le sens où il a une froideur qui, qui vraiment ne peut pas laisser de marbre. Clairement. Surtout dans la partie dramatique. Ah oui, non, non, c'est ouais, extraordinaire. Ouais, ouais. Et Colin Farrell a un talent comique qui, je trouve, est tellement sous coté parce qu'on a tendance à vouloir constamment lui filer des rôles beaucoup plus durs, beaucoup plus sombres, mm. à lui faire jouer des personnages qui ont un gros poids. Certes, il sait super bien les jouer, mais qu'est-ce qu'il est drôle Ah ouais, non, il a, il a vraiment le. Non, vraiment, il arrive à faire en sorte que ça tombe au bon moment. Et c... Déjà, moi, je trouve l'accent irlandais. L'accent irlandais absolument est génial. Il oui, vrai. faut, mais... faut le regarder en VO, mais c'est parce que c'est absolument magique, quoi. C'est l'accent irlandais, il fait absolument tous les tous les ressorts comiques. talking, about me. Fucking... <rire> oui, non mais non mais c'est ça tout le temps, c'est trop drôle. Non mais les deux, mais comme tu disais, les deux ont une alchimie, ils ont une sensibilité, ils arrivent à avoir des scènes qui sont touchantes et en même temps derrière, tu sais que ça va avoir un poids dramatique. Enfin, c'est c'est exceptionnel de mm. réussir à aussi bien jouer des scènes qui par moment pourraient vraiment tomber dans la caricature, ah, mais de bon. toujours les rééquilibrer pour faire en sorte que, en tant que spectateur, tu dises certes, c'est gros, mm. mais qu'est-ce que c'est beau quoi! Non, mais c'est ça, et en plus, surtout, euh, leur personnage c'est littéralement de poivreaux quoi! Oui. genre, euh, ils ont vraiment une habitude à aller au pub tous les jours à deux heures, à deux heures, ça, deux heures, ça me dérange pas, <rire> vraiment tout le temps, et bah, un jour ça marche pas, et puis c'est fou quoi! Enfin, mm. ils ont vraiment euh, cette patte, cette. Je sais pas, cette magie qu'il y a entre les deux, c'est trop bien. Complètement. C'est trop trop bien. On arrive à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que tu retiens donc des Banshees d'Inishirin Bah, il y a beaucoup de choses, beaucoup de leçons de vie, beaucoup de... Euh, un, un beau cinéma et que pour le coup, je pense, que je, je remettrai le film dix euh, fois facile, tellement il, il coule tout seul, quoi. Mm. Je suis complètement d'accord avec toi. Pour moi, je trouve qu'il n'y avait pas meilleur film pour terminer l'année cinéma 2022. Clairement. Clairement, c'est un, un des films les plus sensibles que j'ai eu l'occasion de voir cette année. C'est également un des films les plus drôles que j'ai vu cette année. Mmh. Honnêtement, c'est très bête, mais j'ai pas eu vraiment de, de film dans l'année où j'ai eu autant d'éclats de rire, où j'ai vraiment ressenti quelque chose d'aussi simple et d'aussi fort. Ça m'a... Je sais pas, je suis vraiment passé par plein de stades émotionnels, j'ai ressenti beaucoup de choses devant ce film et c'est ça en fait que j'ai envie de retenir des Banshees d'Initialine de Martin McDonough. C'est que oui, c'est un bon film bon. qui nous fait passer par plein de stades émotifs, c'est un film qui nous fait ressentir beaucoup de choses, c'est un film qui ne tombe jamais dans la caricature, qui est toujours très subtil, très élégant, c'est une tuerie. Vraiment, foncez le voir. Ouais, petite pépite, euh, petite pépite de fin d'année euh, qu'il faut absolument découvrir. Ouais, ah non, mais c'est génial. Si vous n'avez rien à faire euh, demain matin <rire> avant de fêter la nouvelle année, <rire> euh, foncez le voir. Vous allez rigoler, vous allez ressentir beaucoup de choses. Vous allez avoir, comme tu l'as dit, de très belles leçons de vie. Oui. Sans pour autant que ça soit moralisateur. C'est juste... Euh, je finirai là-dessus. Soyez gentil et Ex pas méchant. Ouais. Ça sera sur cette belle phrase qu'on termine, <rire> terminera cette vidéo. Merci, mon cher Maël, d'avoir cette vidéo. Merci à, merci vidéo. à toi. J'espère te retrouver vite. Ben... Mais... Oui, oui, oui, bien sûr. Je t'enverrai bah. plein de photos d'Irlande. Ah bah oui, c'est vrai qu'en plus, oui, en plus, fait rigolo, il va en Irlande dans pas longtemps. Et ouais. Donc, donc, donc il, euh, est, oui. il va essayer de me trouver les spots et euh, Je... on se débrouillera. Exactement. Je, tu les enverra et on se débrouillera quand même pour les partager. <rire> euh, et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films, parce que c'est bien d'aller voir des films. Et on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. A plus. Petite pinte Ouais. Petite pinte, <rire> allez. <rire>